Je nie tout en bloc, c'est pas moi. <rire> euh, bonjour à tous, ici Mr Sam et Florent Martin, vice-président de l'Observatoire Zététique. Est-ce que tu as déjà été président de l'Observatoire Zététique Non, jamais. Tu pas envie en fait euh, Oui, c'est fait exprès. Je ne me suis jamais présenté. Écoute, grand bien de face. Donc c'est un nouveau concept d'émission, je vais interviewer mon invité, mais d'une façon un petit peu spéciale, c'est-à-dire que je vais... Euh, lui poser des questions qui nous replongent dans certaines situations embarrassantes qu'on euh, vit en tant que zététicien. Et on va voir un petit peu comment lui se débrouille dans ces cas-là. Qu'est-ce qu'il nous conseille de faire Et euh, j'espère que ça va être rigolo, parce que sinon, euh, on va faire des vues merdiques. Donc, Florent Martin, <rire> santé. Santé. C'est parti. Alors, ça, je suis un peu noob dans le truc, donc euh, je vais lire les questions. Euh, vous aurez qu'à en commentaire, je m'en branle. Florent, tu es à table en famille et tu me vois venir déjà, gros voilà, commun bah, camion. Tout le monde connaît le, le, la situation, le repas dominical. Le repas dominical, ta sœur que tu n'as plus vue depuis 4 ans, explique à toute la table qu'elle ne se soigne plus que par homéopathie. Elle détaille à quel point c'est efficace, sans danger, etc. Est-ce que tu réagis, quitte à foutre l'ambiance en l'air alors non, je réagis pas, mais par contre ce qui se passe, c'est comme euh, tout le monde me connaît, toute la table se retourne vers moi en attendant euh, de voir comment je vais réagir. Quoi. Donc c'est ça qui, en fait, qui est intéressant, c'est qu'il se passe un truc où euh, tout le monde sait ce que tu en penses. C'est un repas dominical, il y a une bonne ambiance et je préfère préserver cette ambiance. Donc en fait, en réalité, ce que je fais, c'est que je ne réagis pas, sauf si on me demande de le faire. Donc euh, je laisse euh, passer le truc si ça parle d'homéopathie ou je vais poser une question super gentille, mais l'idée, c'est de ne pas pourrir l'ambiance du week-end et donc euh, je, vais, euh, je, vais, euh, je préfère ne ne pas évoquer le sujet, à moins qu'on me relance dessus. Euh, et puis ce qui manque pas en général, c'est que tu as quelqu'un d'autre qui va venir et qui va dire « Ah euh, oui, mais toi Florent... » Enfin, il y a quelqu'un qui va résumer tes arguments en te disant euh, que tu vas raffiner le truc derrière et j'essaye d'esquiver en fait autant que possible. Tu dis des enjeux. En fait, ce qui est important, je pense, c'est de peser. C'est quoi les enjeux, tu vois Moi, je veux passer un bon week-end, un truc qui est sympa et tout, donc euh, je préfère laisser couler euh, ou ne rebondir que euh, sur l'insistance des gens qui sont autour. quoi On va un petit peu monter la pression alors. Pire, ta compagne et convaincue par les arguments de ta sœur, elle se retourne vers toi et te dit devant tout le monde qu'à l'avenir il faudra absolument se soigner avec cette méthode comment tu réagis Ah bah là je suis interpellé du coup. En fait, je pense que le truc c'est tu rentres en mode passif et tu te dis OK, c'est toi qui fais une allégation, ça va te train de me convaincre et du coup en fait je, tu rentres dans l'entretien épistémique où la seule chose que tu fais c'est de poser des questions. Je veux dire, quelles sont les preuves qui t'ont convaincu Ah bah tu vois, je sais que j'ai essayé sur moi, ça marche. Bah oui, mais pour le coup, tu as essayé sur toi, ça marche. Je comprends, mais comment tu sais que c'est ça qui t'a guéri et que tu pas guéri spontanément par exemple, tu vois. Du coup, en fait, mine de rien, juste en posant des questions, tu à faire découvrir la méthode expérimentale, le fait que ah bah oui, si toi tu peux pas savoir si ça a marché sur toi parce que tu peux pas savoir si si tu as guéri spontanément ou pas, bah en fait, l'idée, serait que, il faudrait qu'il euh, y ait des gens qui sont malades comme moi et qui prennent le médicament, et d'autres qui sont malades comme moi mais qui ne prennent pas le médicament et qu'on compare qu les deux groupes. Ouais, bah, voilà, C'est le, le début de l'étude clinique. en fait, ça. Tu, vois, tu peux introduire le fait qu'il n'y ait pas d'aveugle, par exemple, tu vois. puis après tu peux introduire le fait qu'il n'y ait pas de double aveugle, qu'il n'y ait pas de groupe de contrôle. Et puis au bout d'un moment, euh, tu arrives à une situation où tu arrives à, à lui faire euh, résoudre la majorité des, des problèmes et tu, en fait, tu, tu, tu l'as invité à dresser des, condi des, des conditions cliniques. Et à ce moment-là, très souvent, euh, <coughs> ma conclusion, c'est de dire euh, « Mais tu sais que ça, ça a déjà été fait en fait. Et puis ça n'a pas été fait une fois, ça a été fait 200 fois. » Et tristement, ça a tout le temps donné le même résultat. C'est que bah, voilà, dans ces conditions-là, d'un seul coup, ça ne marche plus. Donc comment toi, tu analyses le fait que dans ces conditions-là pertinentes, euh, ça ne marche plus et que dans les conditions euh, que tu m'as décrites dès le début, ça a réussi à remporter ton, ton adhésion tu vois donc c'est intéressant de regarder le delta qu'il y a entre notre expérience personnelle et l'expérience scientifique qui, elle, essaye d'objectiver les trucs. Et quand emmène les gens, à travers un entretien épistémique, à euh, construire cette méthodologie qui permet de regarder les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'on a envie de les voir, ou à se méfier de son propre ressenti ou de son expérience personnelle, et ben... Euh, euh, les gens adhèrent d'autant plus volontiers qu'ils euh, comprennent la différence qu'il y a du coup entre euh, l'expérience personnelle et l'expérience scientifique. Donc c'est vachement intéressant parce que tu parles d'entretien épistémique, et donc ça c'est vraiment euh, une, une espèce de discipline dans la discipline j'ai envie de dire. Tu recommandes de ne pas partir dans une guerre d'arguments, mais de commencer vraiment à questionner la personne sur comment elle en arrive à ses conclusions, etc. Ouais, quand tu viens avec des arguments contre, j'ai vu une vidéo là-dessus il y a pas longtemps, où il parlait justement du fait que... Quand tu regardes ce qui se passe dans le cerveau, quand tu, quand tu argumentes contre quelqu'un... J'ai vu passer ce truc, oui. C'est... Euh, tu crées un peu les mêmes, les mêmes réactions que, que, que, que quand tu l'agresses physiquement, en fait. C'est-à-dire que tu, tu crées une réaction de défense qui va le cristalliser dans son opinion. Le meilleur moyen de faire réagir négativement une personne, c'est de lui dire « mais tu racontes n'importe quoi ».« Tu racontes n'importe quoi », C'est pas une phrase qui fait réfléchir les gens, c'est une phrase qui provoque une réaction de défense et il va euh, soit s'endurcir dans ses positions, euh, soit éventuellement s'il n'a pas d'argument, en inventer, en rajouter, tu vois, euh, embellir l'histoire qui était euh, une anecdote au début, tu vois, rajouter des événements. Enfin bref, pour garder sa crédibilité et pas perdre la face, tu crées une réac... il, se cristall... il va se cristalliser dans son opinion. Et ce n'est pas un moyen qui est super efficace en fait pour euh, aider les gens à changer d'opinion euh, s'ils se trompent, ou à réfléchir sur la pertinence de leur position. Donc je pense que le meilleur moyen en fait, c'est de les aider vraiment à accoucher de leur meilleur argument. Et si leur meilleur argument ne euh, résiste pas à l'analyse, bah, dans ce cas... Euh... Au lieu de se moquer d'eux, euh, le, le travail, ils le font de manière interne. Quoi. Ils disent « Ah bah tiens, j'ai pas mal réfléchi au sujet ». Il y a le chien euh, qui fait rien. du bruit, si jamais. Ouais, C'était un roux ça ou... non, <rire> Mais alors, dans les faits, est-ce que tu obtiens vraiment des résultats Tu t es, es déjà arrivé de parler à des gens et de les faire changer d'avis Ils reconnaissent les choses ou euh, ça n'arrive que rarement euh, Comment ça se passe Quand tu n'essayes pas de convaincre les gens de manière frontale, mais que tu essayes juste de les faire réfléchir, il euh, y a plein de choses que tu peux dire où la personne ne va pas réagir. Euh, tu vois, où tu peux expliquer euh, sur ton cheminement de pensée, comment est-ce que tu fais toi pour essayer de juger la pertinence des arguments d'une manière un peu externe et puis essayer de savoir, essayer de savoir comment euh, est-ce qu'on fabrique la connaissance. Hein, donc C'est vraiment le, le cœur de l'épistémologie. La personne parle plus trop, euh, ça la fait réfléchir et tu laisses passer le truc. Et puis euh, 15 jours après, il n'y a pas de confrontation, tu vois, où tu ne demandes pas en fait, à la personne de, de, de, de soumettre et de dire Ah bah oui, ok, bon, t'as raison, mais à culpa, cool tu vois. C'est pas cette idée-là, cette idée c'est de faire en sorte de lui donner des, des, des, des outils intellectuels ou des pistes de réflexion en fait qui le permettent de le faire mûrir et puis en fait tu te rends compte d'un truc marrant des fois c'est qu'un mois après la même discussion ressort tu vois lors d'un bar avec des copains où tu bois un coup, un truc comme ça et tu vois la personne, donc moi je laisse un peu faire et tout pour regarder souvent dans ce genre de truc quand les gens ils te connaissent un peu, ils se retournent vers toi en disant "Et hey, toi Florent qu'est-ce que t'en penses, moi j'aime bien quand les gens te disent qu'est-ce que c'est que la zététique, ah bah attends, Florent il est là, il va t'expliquer mieux que moi, euh, j'ai bah non, ça m'intéresse de voir comment toi tu le présentes, tu vois, qu'est-ce que tu as retenu du truc et qu'est-ce que tu qu que en gardes. Quand entends quelqu'un qui te ressort des réponses que tu lui avais fait, tu vois, il y a trois semaines et tout, et puis euh, tu arrives à mesurer qu'est-ce qu'il a gardé comme argument, est-ce que, est que l'étude qu'il raconte, elle est bonne dans les détails, tu vois, ça te permet de mesurer un peu, c'est un peu un thermomètre. En fait, c'est chiant les mecs qui arrivent et qui font des discours, Il y a plein de gens qui sont super militants, hein, tu des, des, des militants. Euh, ah ouais ça... bah oui tu les militants de gauche <rire> les véganes les tu vois les, les Mais même les dans les la zététique packs, hein. les tout et n'importe quoi et les, même dans la zététique les gars qui sont hardcore qui arrivent et qui viennent te prêcher la bonne parole et ils attendent une chose de toi c'est que tu dises Ah, oh, tu m'as convaincu tes arguments sont sensationnels euh, je change d'opinion euh, Genre je me je, je, je me soumets intellectuellement. Il y a, il y a plein d'images qui sont assez rigolotes de XKCD. Où, tu vois, il, y a, il y a une femme qui dit euh, Chérie, tu viens de coucher et le mec il dit non, il est sur son ordinateur, il dit non, je peux pas, il y a quelque chose d'incorrect sur Internet. <rire> <tu vois. rire> Voilà, pas truc, ce en, truc. En, en vrai j'ai une vie aussi, tu vois, et puis je suis pas là, je ne suis pas un crusader, tu vois. Euh, donc en réalité, je m'en fous, hein, tu sais, quand je suis pas là, les gens ils prennent de l'homéopathie, et puis, et puis voilà, tu sais, ils... Ils, ils bien leur face. Voilà. L'idée, c'est pas de convaincre les gens, c'est juste de les faire réfléchir. Et si tu veux les réfléchir, faut faire comme euh, Phil Plate disait, c'est « don't be a dick tu vois ». Si pour des raisons purement émotionnelles, euh, tu arrives en mode hardcore et tu t'adresses aux gens euh, sur le ton de la leçon... Euh, faut pas être un connard, voilà, quoi. ça ne euh, marche pas super bien. Ouais, voilà. bien sûr. Donc si ton objectif c'est de convaincre, euh, ben bah, en vrai sois cool. Il enfin. y a qu'à voir l'effet que nous font les gens qui ont envie de nous convaincre euh, que la terre est plate, euh, que le. le... Mais ça, ça encore une fois je me demande si vraiment c'est pas un canular quoi. Non non si non c'est dire... vraiment du second degré non, et non, qui non. pousse le truc jusqu'au bout. Tu je vois. peux dire que j'y ai affaire assez <rire> régulièrement. Alors donc je vais pas te faire chier avec la, le niveau supérieur qui est euh, ta soeur t'insulte en disant que t'es qu'un gros mouton. Euh, je pense <rire> que là, euh, <rire> le, le mouton, quand vous traitez de mouton en général. Ça, quand même... Non, non, mais il y a un truc qui est marrant, c'est que quand tu parles là-dessus et que les gens ils sont en mode super hardcore, moi j'ai un truc qui est simple, j'ai dit viens, on parle d'autre chose. En vrai, ça me saoule, tu vois, viens, on parle d'autre chose. Viens, raconte-moi tes vacances, n'importe quoi, mais là, ça, cette discussion me, me saoule. Tu vois, je suis pas là. Euh, genre, en vrai, je m'en fous d'avoir raison, tu sais, je, genre, tu peux vivre avec ta croyance, ça ne m'empêche pas de vivre, moi, tu vois, donc, euh, euh, et puis je t'aime bien pour plein d'autres raisons que cette histoire, de, tu vois, donc euh, je sais ouais, pas arrêter ça. les insultes et tout, et puis euh, bois un canon, et, tu vois. et voilà quoi. Tu vois. Ça aide souvent, ça. C'est un très bon conseil, viens, on parle d'autre chose. <rire> je <rire> pense qu'il qu y, y en a vrai. que ça va inspirer. Quelle a été la dernière fois que tu t'es rendu compte que tu croyais une fausse information Alors, il y a différents trucs, il hein. y a des trucs sur les... pour lesquels tu es certain, tu vois. Et il euh, y a des trucs pour lesquels tu es certain, et quand, es... quand tu te rends compte qu'en fait ta certitude elle n'était pas fondée, oui, ça fait drôle, ça marque un peu, mais en l'occurrence, moi ça, ça m'arrive rarement parce qu'il y a plein de sujets pour lesquels, en fait, quand je, je place un curseur de vraisemblance sur les trucs au... que j'entends, il y a des trucs auxquels j'adhère très fortement. Et là, pour le coup, qui sont rarement démystifiés parce que si j'adhère très fortement, c'est qu'en général, j'ai vu vraiment des. Enfin, avec le temps, il y a eu des expériences et des choses comme ça qui font que si j'adhère très fortement, c'est pas complètement par hasard. Tu veux dire que tu as pris l'habitude de ne te laisser convaincre qu'avec des arguments solides maintenant en euh... force de pratique Ouais, enfin. Y a des... Si je défends un truc fortement, ouais, c'est que, que manifestement, y a, y a, y a... j'ai de quoi soutenir le truc. Quoi. Et c'est assez rare qu'on me plante sur ce genre de truc, mais ça peut arriver. Et dans ce cas, j'adore retourner sa veste, euh... on dit oui, il a retourné sa veste, c'est un enfoiré. Et tout. Moi, je trouve retourner sa veste, le... c'est une preuve d'honnêteté intellectuelle qui est juste imparable. Quoi. Tu sais, si à la lumière des arguments, changer d'avis, euh, c'est vraiment une, enfin, pour moi, une qualité, tu vois, c'est absolument pas un défaut. Quoi. Alors, alors, si tu retournes ta veste toutes les 10 minutes et puis que tu es avec la dernière, ouais, systématiquement d'accord avec la dernière personne qui a parlé, c'est que là tu manques un peu de jugement. Tu vois, ouais. Mais, euh, mais l'idée de, de retourner sa veste à la lumière des arguments et de dire ok, je reconnais que je me suis trompé et tout, moi je trouve que c'est, on appelle ça, c'est vers zététiquer, tu vois, moi je trouve ça super. <rire> euh, tu vois, je, trouve ça, je trouve ça super bien, j'adore. C'est juste qu'il y a des trucs auxquels tu as lu un article rapido, tu n'avais pas le temps. Tu as vu passer la headline, as lu l'ours de l'article et tout, et tu vois, tu te dis bon ok, euh, euh, j'ai cru voir passer ce truc-là, tu l'évoques, et puis il y a un pote qui dit Ah non, non, en fait, c'est un, une grosse connerie de. Tu vois? Mais bon, moi quand je lis un truc comme ça, je, tu gardes l'info un peu dans, la, dans ta tête, elle t'imprègne un peu, ça te donne une idée, je fais de la théorie, et tu places ton curseur de vraisemblance, tu vois, entre complètement improbable et <rire> bah, je le laisse flottant, mais plutôt dans la partie basse, tu vois, en me disant ok, bon je sais pas trop, mais bon dans le doute, euh, je vais pas y faire référence, ou alors je vais l'évoquer en tant qu'anecdote. Euh, pour savoir si quelqu'un en sait plus sur le dossier, quoi. Mais du coup, en fait, quand es un peu prudent, tu te plantes pas trop et tu te mets pas trop en danger, quoi. cest quand j'avance des trucs, c'est qu'en général, j'ai un peu de la littérature derrière et quand j'en sais rien, ben, je, je ferme ma gueule, <rire> C'est intéressant, ton histoire de, de curseur de vraisemblance, ça, ça, ça renvoie un peu à... Euh, plus un événement est euh, extraordinaire, plus il doit apporter des preuves... Euh extraordinaire, non Ouais, c'est ça, c'est... Euh... Oui, c'est ça. Mais je pense que c'est un outil qui est super important parce qu'il y a, y a un problème majeur, c'est qu'il y a plein de gens, en fait, ils ont l'impression... Et puis c'est la manière dont les médias nous présentent les choses en général, c'est que continuer avec une théorie qui est absolument extra, enfin un truc, on ne sait pas, tu vois. On a l'idée que soit le truc existe, soit le truc n'existe pas. Et puis toi, dans le doute, tu vas placer ton curseur de vraisemblance au milieu, tu vois. Est-ce que les zombies existent Est-ce qu'ils n'existent pas Puis tu dis, bah écoute, moi je ne sais pas, euh... bah il y a une chance sur deux alors, tu vois. Bah non, il n'y a pas une chance sur deux, tu sais. Euh, si tu dois placer un curseur de vraisemblance <coughs> au prorata du nombre de zombies que tu as vu dans ta vie et de ton expérience du, du truc, tu vois, euh, je, tu peux pas mettre le curseur à, à, à 50%, tu vois, c'est pas possible. Euh, donc c'est important de placer ce curseur de vraisemblance et puis en fait il y a tout un continuum, c'est pas, euh, pas oui ou non. Alors la réponse à savoir s'il existe un monstre dans le lac du Loch Ness, oui là pour le coup, y a, soit il existe, soit il n'existe pas, tu vois. Mais en l'absence de cette donnée, si tu dois placer un curseur de vraisemblance, tu ne peux pas le placer au milieu rasoir d'ocam, euh, ouais, tu sûr. dois le placer plus à j'en sais rien, 1% euh, euh... C'est bien parce que ça explique pourquoi moi en tout cas personnellement j'ai une approche euh, pas aussi radicale que les autres au sujet du phénomène OVNI puisque euh, j'en ai une, expé une expérience directe donc mmh. mon curseur de vraisemblance est différent de mmh. de ceux des autres. Je vais mettre ma veste comme ça je vais niquer tes plans de coupe Ouais, ouais, <rire> mais je t'avais dit en Belgique euh, il fait beau et puis deux secondes après il se met à pleuvoir euh, moi je suis sous le parasol, toi pas. On a commencé, il faisait beau. <rire> on a commencé, je crevais de chaud. <rire> je me suis installé un parasol comme un vieux roux. Euh, bon, on va continuer. Quelle va être la prochaine question Est-ce que dans ta vie, ça t'est déjà arrivé de marcher dans une grosse théorie complotiste du genre euh, vraiment NDE, 11 septembre, tout ça euh, Je crois pas, non. Jamais Non. Alors c'est marrant parce qu'à l'OZ, il y a. Il y, y a des gens qui viennent du monde de la croyance et qui étaient un peu des métacroyants qui, avaient, qui, avaient des, euh, qui adhéraient à, à des pseudosciences et qui en fait c'est en essayant de prouver euh, le bien fondé de leur théorie ils sont rentrés dans le champ de la science, tu vois, en disant « ok, je vais, je vais montrer que ça marche, donc je vais utiliser la science pour montrer toute l'efficacité de, de ma théorie », et puis c'est en la confrontant au réel qu'ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas, et du coup, ils découvrent la méthode scientifique et tout. Soit euh, soit c'est des gens, et moi je suis plutôt de l'autre côté, du coup, où en fait, j'ai euh, jamais adhéré à des trucs euh, étranges, et j'ai fait le chemin inverse. Du coup, en fait, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui fait que tant de gens arrivent à y adhérer et euh, du coup, je me suis plus euh, intéressé au côté psycho. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à croire à des choses bizarres euh, en dépit des faits Ou tu vois, le syndrome de Galilée, ou tu vois, c'est tout, tout, ces phénomènes psychologiques. Euh, euh, tu vois, le 11 septembre avec euh, l'idée que euh, c'est sympa d'avoir l'impression d'avoir une, une vérité seule contre tous, euh, tu vois. Euh, euh, d'appartenir à un groupe de sachants, tu vois, de, la, de la même manière que les zététiciens, hein, tu vois, c'est les, les, les gars qui se labellent esthéticiens en disant, euh, comme si du jour au lendemain, on en parlait hier soir, euh, comme si le fait de se poser un label de zététicien, ça te, ça te permettait de ne plus dire de conneries, tu vois. Tu avais un pass, tu disait non, donc tu sais, je suis zététicien, je fais de tu vois. <rire> Moi, on peut me croire. Ah, J'aime pas trop ce mot, en fait, euh, ouais, ouais, ce mot ça fait label communautaire, tu vois, de, euh, voilà. Mais ouais, donc moi, je suis venu euh, de l'autre côté, quoi. Je suis pas arrivé du côté... Euh... Tu es pur <rire> Voilà, je suis <rire> pur. Hein. Mais alors c'est un peu triste parce que le premier truc qui me vient en tête c'est que les, les croyances qui te diront c'est oui mais euh, vous savez, il euh, y a aussi des scientifiques qui ont essayé de euh, je sais pas moi débunker le, le phénomène ovni et qui ont fini par y croire parce qu'ils euh, sont venus avec leur science et euh, la science n'a pas résisté face, au, face aux faits. Alors moi je parle pas des individus, je parle du principe que si tu as fait preuve de méthode et que tu as des arguments qui sont convaincants, les arguments ils doivent te dépasser toi, c'est-à-dire ils doivent pas te convaincre que toi. S'ils arrivent à convaincre que toi, là on est dans l'opinion, on est dans, tu vois, on est dans, le, dans, dans la foi. Dans le, si, si, tu, si tu peux choisir d'y adhérer ou pas, c'est que tes preuves ne sont pas convaincantes. Euh, quand tu viens avec des preuves convaincantes et que tu les poses sur la table, aussi bizarre soit ta théorie, tu sais, euh, les gens sont obligés d'y adhérer. Quoi. Que quand tu viens avec les preuves et qu'elles sont là, tu, vois, tu dis bon ben voilà, il n'y a, a pas un scientifique qui dira non, je refuse de voir ça, euh, ça remet en, chose, euh, en question trop de choses pour moi. Non, il n'y a pas d'exemple de ça, ça C'est un peu un mythe cette histoire de euh, les, les scientifiques qui refusent de voir les arguments parce que euh, non, il y a au bout d'un moment où euh, quand tu viens avec des arguments, si tu as raison, s'il vous plaît, si vous avez raison, vous avez une responsabilité de convaincre les gens, tu sais. Si tu as raison de manière factuelle, que tu as des preuves qui sont imparables, tu vois, des indices qui sont vrais en dehors de toi et qui ne relèvent pas de la foi, tu dois les exposer et, et, et, et ils seront convaincants. Si personne n'est convaincu, à la lumière de tes arguments, c'est que soit tu manques cruellement de pédagogie, euh, soit tes arguments ce n'est pas des arguments en vrai. Et c'est le problème avec les, les, les, les, les, les théories du 11 septembre, ce genre de trucs, c'est que euh, les mecs sont super convaincus, mais leurs preuves c'est juste pas des preuves. C'est des, euh, des, des faisceaux d'indices, mais ce n'est pas des preuves. Ouais, comme je disais dans une autre vidéo, ils appellent ça des débuts de preuves, ce qui ne voilà. veut strictement euh, rien euh, dire. Ce qui est exactement. <rire> <ouais. rire> S'ils si, si venaient avec, euh, si avec des preuves carrées, euh, euh, j'en sais rien, des, des documents... Euh, tu vois, quand tu vois le nombre de trucs qui sont publiés sur Wikileaks, où les gars ils arrivent à tomber des trucs sur les documents du FBI, de la CIA, de, de, de, tu, tu te rends compte que ambassade, les ambassades dans les pays n'arrivent même pas à envoyer des messages encryptés à la Maison Blanche sans, se faire, sans, sans que ça finisse <rire> sur Wikileaks, tu te dis comment tu peux monter un truc comme le 11 septembre, savez, sans, sans il, y ait, putain, il faudrait qu'il y ait des milliers de personnes qui soient complices de ce truc-là, tu vois les mecs qui ont posé les il n'y en a pas un seul qui a été pris de remords. Vois, et qui a balancé une histoire ou alors qui a fuité un document confidentiel. Mais euh, si, nous avons des témoins, la preuve, nanana, nanana. Je sais pas si tu as déjà dialogué d'ailleurs avec euh, Reopen 9 ouais, ouais, fois. Ouais. Là pour le coup, oui, c'est la charge de la preuve incombe hein, à celui qui déclare. Le problème, mmh. c'est que les preuves, elles sont. Elles ne tiennent pas. Bah voilà, quoi. Ça n'en sont pas. Ce sont et des... et du coup, il faut que tu te poses à un moment si mes preuves, elles n'arrivent pas à convaincre tout le monde, c'est peut-être qu'il y a un problème dans mes preuves, tu sais. Ou ma manière de la présenter. ou... Enfin bref, il y a. Ouais, Parce que quand ça. les preuves elles sont là, bah, les gens, ils, globalement, ils. Ça sera peut-être pas tout le monde, hein. il y aura peut-être 2 trois cons dans le sujet qui refuseront le truc en bloc, hein. mais en tout cas, tu vas emmener avec toi la majorité du, euh, des, des, des gens, quoi. Quand la mécanique quantique a ah connu oui c'était euh... violent hein, pour beaucoup de gens. Et puis, il y a au bout d'un moment où tu, tu, peux, tu, peux, tu peux plus faire autrement que de dire « Ok, bon, eux, ils ont des équations qui rendent compte de la réalité, physiquement on l'observe et tout, Enfin, on peut plus le nier, quoi, tu vois, on est obligé ouais. d'adhérer, voilà. C'est quasi ininterprétable, et voilà. pourtant c'est vrai, c'est mmh. comme ça. Et le on truc est... fonctionne, euh, ouais. c'est hyper pas intuitif, mais on est obligé de prendre Oui, parce que quand quoi. on connaît un peu la, la, la mécanique quantique, quand on, qu on pense commencer à, pas dire la comprendre, mais comprendre le, le, les enjeux, on se rend compte que des trucs comme le 11 septembre et tout ça, à côté, c'est rien. C'est rien. Faire passer une idée comme le 11 septembre, c'est tellement euh, facile. Il y a des trucs, ça frise la magie, quoi. C'est ah oui. euh, euh, hyper pas intuitif, et du coup... Euh... Et pourtant, la méca elle est passée, quoi. Elle est Et ça, je trouve, moi, pour moi, c'est la meilleure preuve de l'aptitude de la physique ou des scientifiques à, savoir à, à, mettre, à embrasser euh... des, des, des, des théories euh, saugrenues, tu vois qui paraissent saugrenues au premier abord, à la lumière des connaissances qu'on a à un instant T, quoi. Totalement. Allez, on va passer à autres questions. Penses-tu qu'un jour, l'humain supportera qu'on lui corrige ses sophismes Comment on lui fait remarquer aujourd'hui qu'il a oublié de mettre la main devant la bouche pour bailler Non. on n'arrivera jamais. Pour toi, c'est une constante dans l'histoire de l'humanité ouais, ouais. Ça fait partie de notre code, ça fait partie de notre évolution. Il faudrait faire des cours d'humilité ou un truc comme ça, tu vois, pour accepter d'avoir tort. Non, je pense qu'il qu y a une poignée de gens en fait, qui se rendent compte, de, qui sont tellement soucieux de ne pas dire de conneries, qu'ils embrassent la critique. Mais je pense que la grosse majorité, ils prennent ça comme une violence, en fait. Ouais. J'aimais bien le, ce que disait Nicolas Gauvry dans, dans sa conférence à l'espace des sciences de Rennes où il expliquait qu'il y a une théorie qui dit qu en fait l'intelligence ce n'est pas la recherche de la vérité mais c'est le, le, la, la, la capacité à convaincre et à ne pas se laisser convaincre et que ça c'était l'avantage évolutif. Je sais pas si tu as vu ça, si tu vu passer ah, non, ça. Encore. Je trouvais ça excellent. En fait l'intelligence ne recherche pas la vérité, elle cherche le moyen de convaincre pour pouvoir s'assurer ouais. une plus longue vie, une plus longue repro meilleure reproduction. Oui, et de, bah, dans ce cas, tu fais rentrer, ça veut dire que tu fais rentrer euh, la démagogie et la rhétorique dans le cadre de l'intelligence dans ce cas. Moi je me suis longtemps posé la question de savoir comment je poserais une définition de ce qu'est l'intelligence. Euh... Enfin, pour moi, c'est l'aptitude à gérer des problèmes complexes, c'est-à-dire à plus d'une variable. Tu vois. À partir de... ouais, dans, ma... dans ma définition de l'intelligence, je me demande si ça ne serait pas le... la capacité à gérer des problèmes complexes, c'est-à-dire à partir de quel moment la complexité du problème va te dépasser, tu vas dire ah « ben non, c'est trop compliqué, j'arrive plus à gérer les différentes variables ». tu vois il ben, y a des gens pour qui, quand tu, tu mets deux variables, ça y est, euh, je veux dire, ils sont, ils sont dépassés. Il y a des gens pour qui ça peut aller vraiment plus loin. Voilà. Pour moi, l'intelligence, c'est un peu ça. C'est ton aptitude à gérer des problèmes, à appréhender des, des problèmes complexes, quoi. je dirais. Mais bon, c'est complètement arbitraire. Mais dans tous les cas, on doit toujours, à un moment donné, se soumettre à, à une espèce d'argument d'autorité, puisqu'on ne peut pas tout vérifier, on ne peut pas tout... Oui, il y a un moment il faut faire confiance. Hein. Je veux dire, moi, il y a des trucs pour lesquels... Enfin, euh, le, la, la grosse partie des choses... Euh, auxquels je dis je sais, euh, c'est des choses que je n'ai jamais démontrées. Mais par contre, c'est des trucs, tu vois... Euh, euh, comment est-ce qu'on sait que la science, c'est un truc qui marche mieux que la croyance euh, Bah c'est que, tu vois, on fait des avions, on fait des satellites, on fait des trucs, et ça marche, tu vois, c'est les équations, elles marchent. Tu vois, il y, y, y a des preuves pragmatiques de l'efficacité du truc. Donc même moi, si je ne suis pas capable de le démontrer, je sais qu'il existe des preuves pragmatiques du fait que euh, l'aérodynamique, tu vois, c'est un truc qui euh, tient la route, tu vois. Ce pas une fumisterie qui... On a des exemples du fait que ça marche. Tu vois. Donc mon degré de confiance est assez élevé par rapport à ça. Euh, des preuves du fait que la radiesthésie, ça fonctionne, tu sais, en réalité, euh, y en a, les preuves ne sont pas super convaincantes. Tu vois. Donc, euh, donc euh, souvent on dit oui les scientifiques euh, s'ils s'intéressaient au, euh, au sujet ils arriveraient à se rendre compte que ça fonctionne. Bah, en réalité non les scientifiques ils... tu peux faire l'économie d'une explication compliquée tout simplement parce que quand les quand les faits sont pas là tu t'as pas à comprendre comment le truc fonctionne tu vois. On se posera la question de savoir comment ça fonctionne quand on aura attesté du fait que ça fonctionne. Et euh, pour la plupart des sujets qui relèvent euh, qui sont classifiés dans les, dans les pseudosciences on, on est là dedans en fait on est dans le, le problème c'est que c'est pas c est, c est, les scientifiques ne s'intéressent pas à l'explication, de dire la tu vois. est-ce que c'est un truc magnétique avec la, la magnétite que tu as dans les articulations qui capterait euh, tu vois, les particules de, de, de ferrite qui se déplacent dans les courants d'eau, qui ferait influencer le truc et qui ferait que la baguette se baisse. Non, on n'est pas dans l'explication. La question c'est de savoir est-ce que oui ou non ça marche On se posera la question de savoir comment ça marche quand on aura à tester du fait que ça marche. Mais euh, bien souvent, enfin tout le temps en l'occurrence, on, on s'arrête à cette première étape. Quoi. C'est qu'on n'a pas à expliquer comment ça marche, parce que juste quand on fait des tests en double aveugle, randomisé, contre placebo, ben, il hein, n'y a juste pas de résultat, tu vois. Donc euh, tu peux faire l'économie d'une explication compliquée, quoi. Ah oui, ça c'est une, euh, une question qui revient souvent. Euh, L'esprit critique nous aide à discerner le vérifiable du faux et de l'inconnu. Euh, Penses-tu que d'autres domaines pourraient bénéficier de la méthode scientifique, l'art, la justice la morale Il euh, y a pas mal de gens qui parlent de la morale, justement, de... Est-ce que la science a un pied à mettre dans la morale Et tu vois, c'est la discussion qu'on avait un peu hier soir. Il euh, y en a qui en opinion là-dessus, les Américains, comme Michael Sharmer, euh, euh, Samaris, Harris, par exemple, euh, ont fait des confs sur le TED ou euh, posté des billets sur leur blog pour montrer à quel point euh, la science a son mot à dire, en fait, dans la morale. Parce que tu peux montrer, par exemple, par des moyens statistiques, que euh, tel comportement... Euh, euh, apporte un bénéfice sociétal. Euh, tu vois. Tu vois, Est-ce que par exemple le port d'armes, pour donner un exemple, par exemple, tu achètes une arme chez toi, tu as plus de chances de mourir du feu de ton arme tu vois, que, de, que de survivre à une attaque en tuant un ennemi. Tu vois. Donc pour des raisons purement pragmatiques en fait. Euh, t'as tout intérêt à ne pas avoir de flingue chez toi. Voilà, ça c'est des stats, tu vois, où tu as envie de te dire, euh, c'est pas une question morale, tu vois, savoir si c'est dangereux ou pas un flingue, tu vois. Est-ce que ça te protège Est-ce que c'est plus dangereux que ça ne protège La réponse est oui. C'est plus dangereux que ça ne protège. On peut le montrer de manière, je dirais, assez carrée, quoi, tu vois. Et donc, si tu dois faire un, un choix raisonnable sur le sujet, tu vois, il tu, tu, bah, y, y a les raisons de le faire, quoi, tu vois. La morale au sens où on l'entend, nous, à savoir, par exemple, est-ce que tu... Euh, si tu définis les, so les notions de bien comme par exemple est-ce qu'il y, est qu y a une forte probabilité par exemple que ça génère un épanouissement quelconque, tu vois, cest dire est-ce que, est -ce que ça peut amener à quelque chose, est-ce que à plus de liberté, d'épanouissement, de joie, de bonheur ou un truc comme ça, ça c'est encore une fois, c'est des, des critères qui paraissent super, euh, qu'on s'appelle arbitraires en fait, euh, enfin super flou, alors qu'en réalité c'est des, des critères que, que tu peux définir de manière sociétale, tu vois, euh, euh, le fait que les gens soient moins malades, plus heureux, il y a des critères en fait de, pour mesurer le bonheur, euh, tu vois, qui sont, euh, qui sont discutables, hein, tu vois, mais euh, Globalement, il y a des indices, c'est pas aussi flou que ça, tu vois, on essaye de séparer complètement les deux, je pense que c'est pas. C'est peut-être... Euh... Je pense que oui, il y, y a des pistes pour lesquelles euh, la science devrait induire des, des, des, des choix de société euh, un, un peu clairs, quoi. Et tu penses qu'une euh, qu super IA, par exemple, qui maîtriserait beaucoup plus de paramètres... Euh... Euh, beaucoup plus de probabilités, qui pourraient faire des, des, des prévisions beaucoup plus fines, euh, pourrait euh, tout d'un coup se mettre à faire une science de la, de la morale, Alors, tu vois. non, je pense parce que en fait, si tu veux que ça marche, tu peux pas imposer un truc qui marche en dépit euh, si t'as pas l'adhésion des gens, tu C'est ça, donc toi tu proposes gens, de fournir l'information voilà, as deux capitaines de tu as le capitaine de bateau qui lui sait vraiment, tu vois, où se trouve vraiment l'île déserte sur laquelle on va trouver à bouffer, il le sait, mais le gars il est pas super convaincant, tu vois, il va dire bah, c'est par là, tu vois et les mecs ils ont juste pas envie de ramener dans cette direction et, et puis tu as les mecs, et tu as le gars qui est super enthousiaste, et il dit, il, il, il a absolument aucune idée de savoir où on est, mais c'est par là tu vois Et donc et, et les gars, ils rament comme des fous. Tu vois et le truc, c'est que tu peux pas convaincre les gens, en, avoir raison, ça suffit pas. Tu sais. il, faut, il faut expliquer pourquoi tu penses qu'il a raison, et je pense qu'il y a une erreur. Hein. Donc pour toi, une science de la morale du futur, ce serait simplement proposer des... Euh, donner des, des informations et laisser les personnes faire leur choix. Bah ça serait bah, euh, extraire des données qui sont pertinentes, c'est une chose, mais arriver à faire en sorte que les gens s'approprient cette connaissance-là, euh, c'en est une autre, et c'en est, est pas une autre qui est optionnelle, c'est une autre qui est indispensable, tu vois. Ouais, ouais, et, ça. et on ne peut pas implémenter ces choix pertinents avant que tout le monde y adhère et a compris pourquoi c'est pertinent, tu vois. Si tu, fais les choses, si tu fais le bien des autres en dépit de leur volonté, euh, ouais. bah, bah, enfin j'en sais rien, c'est euh, questionnable, hein, mais ça c'est encore une fois, une question de morale, pour le coup, c'est est-ce que c'est -ce est bien de faire le bien des gens en dépit de leur, euh, en, en dépit de leur volonté, tu vois Éternel dilemme. Pose une question, tu portes atteinte à leur liberté, tu vois. Là. Si tu pousses ce truc-là, tu as envie de dire, on interdit le tabac, tu vois. On interdit tabac, ouais. on sait que c'est dangereux de fumer, on sait que c'est dangereux de boire, on interdit le, le tabac et l'alcool. Mais je trouve que c'est délicat, cette notion de, de morale. Moi, je pense que la, la, la science, elle doit éclairer les choix, elle doit donner des informations. Et, euh, et bon, après, euh, il faut qu'on vive tous en société, donc euh, ben, qu'on fasse ce travail pour faire en sorte que la société soit le plus éclairée possible et que euh, quand il y aura une majorité de gens qui pensent qu'il faut qu'on fasse... Euh, euh, tu vois, du, de l'éolien plutôt que du nucléaire, ou du nucléaire plutôt que de l'éolien, ben, on, euh, euh, voilà, ben on changera nos politiques et puis on assumera aussi, parce qu'à un moment il faudra assumer éventuellement si ça ne marche pas, euh, les conséquences de choix, quoi. La liberté de choix euh, comme, euh, comme valeur euh, première, en fait, comme valeur à conserver ouais, à ouais, tout prix. Je pense que c'est, euh, ça c'est vraiment euh, moi j'en discutais avec, les, avec Michael Shermer, c'est le, le genre de truc, euh, eux ils sont sur la liberté, quoi. Ils sont pour la liberté de prendre de la drogue, par exemple, tu vois. Michael Shermer, il, il me disait, euh, moi je suis pour la légalisation des drogues, mais c'est-à-dire toutes les drogues, hein, tu vois. Et c'est-à-dire qu'on les taxe même, tu vois. Et que si les drogues elles sont taxées, on se sert de l'argent de ces taxes pour, euh, financer des programmes de, euh, de, de lutte contre la drogue. Oh putain, il y a mon faune qui part en couille. <rire> oh, putain, <rire> Excuse-moi. Euh, ah, ça c'est ma préférée. Ah putain, j je m'attends au pire. Si tu pouvais rendre un phénomène euh, euh, paranormal ou, euh, ou une fausse information réelle, euh, ce serait laquelle Oh putain, il y en a trop. Ah non, mais euh, t'es obligé d'en choisir une. Non, mais moi j'adore X-Men, tu vois, donc c'est le genre de truc. Euh... Mais c'est pas une fausse info, X-Men. Il a pas mais... des mecs qui essaient de convaincre les gens qu'X-Men c'est. Non non, le... non, non, mais être capable de. J'en sais rien, se téléporter, être invisible ou ce genre de truc, tu vois. Il le... ah, y a pas des gens qui, qui prétendent ça non plus. Non, mais, mais l'existence de l'âme, tu vois la communiquer avec les morts, ce serait pas génial ça Ça, ça te branche ça le... bah, Personne, tu vois, c'est-à-dire, tu... enfin, tu... ta grand-mère, elle décède, mais c'est pas grave, tu continues à, bo... à boire le thé avec elle, tu vois. Enfin, bref, tu... tu peux continuer à avoir une discussion, ça serait pas génial ça si Ah oui, oui, pas je pas, te pas, confirme. Toi, là, euh... Ou, euh, je sais pas si tu vois, les implications, si les mancies fonctionnaient, tu vois. Si l'astrologie marchait vraiment, si, si tu étais capable de prédire le futur. Ce serait ouf, bah, parce que dans euh, une société... Il voilà, y, euh... y aurait plus de loto, il y aurait plus, plus d'incertitude, qu'il faut qu'il y aurait plus de politique, c'est-à-dire, tu te retournerais vers... Il y aurait la voyante euh... Tu vois, en chef, qui dirait bon bah voilà ce qui va se passer, c'est ça, tu sais. Et puis après tout le monde suit le fil du truc, tu vois. En fait, tu... Et on est cool, on est relax. Non, ça arrive, tu vois, t'as as, l'intention de faire la guerre et tout, le mec, ils vont voir la vaillante ils disent, ah, et si vous faites la guerre, vous la perdez. Hein. Ah bon, d'accord, ok. <rire> pas, je pense, c'est sûr, tu vois. Donc, euh, mais il y en a plein, en fait. Hein. Moi, je, y a, je, la plupart des trucs, euh, phénomènes paranormaux et tout, ils, ils répondent hein, à une sorte de fantasme, en fait, euh, euh, qui, est, qui est un truc génial, une, ça sort de la réalité, tu vois. L'idée que tu peux guérir, euh, tu vois, l'homéopathie, le, le, le, le, le principe même de l'homéopathie, en fait, quand tu regardes le truc, c'est la sorcellerie, c'est la potion, tu vois, c'est, enfin, tu regardes Kaamelott, c'est ça, quoi, tu vois, ah, un ouais, chanteur, ouais. le mec, tu mélanges un œil de triton, une pâte de chauve-souris, les vois, ingrédients vois, sont, les, sont, les, les, sont dingues, quoi, c'est génial, tu vois, le, et le crachat de oh. coquelucheuse ah là, et puis, et tu vois, Où est-ce et... qu'ils les chopent d'ailleurs Ils ont des usines avec des gars qui ont la coqueluche et qui crachent bah dans non, des seaux Alors le truc c'est que des <rire> souches... Dans, dans le papier en fait il dit c'est des souches sélectionnées et tout. Alors je me demande comment tu sélectionnes une souche d'une de... raclure de chancre syphilitique. Il y a un gars qui a la syphilis et tu viens racler son chancre. J'aimerais voir l'opération de... <rire> Mais tu vois, ça, ça me ferait marrer, que ça, ça je trouverais ça génial que ça, que, ça, que ça marche pour de vrai en fait. Mais le, le truc, c'est, euh, encore une fois, il y avait un dessin de XKCD euh, qui montrait euh, si la théorie était vraie et quelles seraient les implications, tu vois, et puis donc il met différents trucs, euh, tu vois. Euh les, il appelle ça l'argument commercial ou un truc comme ça, je sais plus. Euh, moi je te retrouverai à l'image et tu la, tu la mettrais en insert. C'est assez, euh, c'est un truc assez rigolo qui montrait que si ça marchait vraiment, en fait, les implications, euh, l'industrie s'en servirait pour, euh, pour faire fortune dans des domaines. Tu vois, si la radiesthésie ça marcherait, euh, l'industrie pétrolière s'en servirait euh, euh, pour faire des. des, des... Pour, pour trouver des gisements, tu sais, est-ce qu'ils le font Non, tu sais, parce qu'en vrai ça marche pas, tu sais. Donc... Ça peut faire partie de l'entretien épistémique d'ailleurs, ça, de pousser le, le, la croyance de quelqu'un le plus loin possible pour qu'il qui se rendent compte que ça devrait générer quelque chose qui n'existe pas. Ouais, mais, non, mais tu peux le faire avec euh, les théories du complot. Tu regardes si c'est vrai, si ton truc est vrai, dans ce cas, ça veut dire, si vraiment les tours du euh, World Trade Center ont été dynamités, il faut que tu m'expliques comment les mecs ont posé de l'explosif dans tout un bâtiment, étage par étage, sur toutes les poutres pour faire péter le truc et tout, dans un bâtiment qui est occupé avec des gens qui travaillent, tu vois. Euh, enfin, je suis Comment tu montes un truc pareil, tu vois Cette théorie du complot, c'est pas une théorie qui répond à des questions. Ça soulève plus de questions, que ça ne répond, Bien ça n'apporte de réponse, tu vois. C'est pas un truc qui est super économe en vrai, tu vois. À chaque fois que le gars il vient avec un truc en disant, bah, la tour elle a été dynamitée, tu vois. J'ai, bah, si ça a été dynamité, il faut que tu m'expliques comment les mecs ils ont mis l'explosif, tu vois. Comment ça s'est passé quand la tour elle a explosé Parce qu'elle a explosé, elle a commencé à s'effondrer à l'étage auquel l'avion allait tomber. est tombé, C'est-à-dire que le gars il avait un gros panneau avec les explosifs de tous les étages et il a dit attends c'est tombé au oh, ok 15e euh, <rire> étage, attends, il faut bien décommencer le... Ok, c'est à partir du 75, c'est ça, 75, tu vois Il y avait un panneau de boutons avec... Enfin, Explique-moi ce genre de truc je... Ah, le pouvoir de la CIA, quand même. Ils sont forts. Ah, ils sont forts. <rire> oui, J'ai ça aussi avec les, les arguments platistes où on arrive à des, à des conclusions totalement dingues du genre, euh, mais la Lune est un hologramme, enfin. Et, euh, et tu peux aller encore plus loin. Et quoi, donc les hologrammes existent depuis la nuit des temps C'est fou, ça et les mecs continuent quand même à sortir des arguments, ça devient de plus en plus dingue. Est-ce que tu as des croyances euh, Alors oui, j'ai des croyances, et, et à chaque fois je me dis, tiens, on, à chaque fois qu'on me pose cette question, euh, je ne me retrouve plus l'exemple, et à chaque fois que l'exemple me reprend dans la tête, je me dis, il faudrait que je sorte cet exemple-là quand on me demande si j'ai une croyance, et j'oublie systématiquement ce que c'est. Ah, j'ai pas d'exemple comme ça à te balancer, mais... Euh, mais... Oui en fait j'en ai plusieurs, euh, j'ai plus des trucs en tête là, mais il y a des trucs que je me dis oui, je, ça relève clairement de la croyance mais je me... C'est de l'ordre euh, du détail, euh, de, du rituel, euh, de... ou c'est plus euh, vraiment euh, sur des thèmes généraux, des trucs un peu plus gros, c'est... tu sais plus. <rire> Non, et puis, des fois c'est des trucs qui relèvent de l'habitude où tu as toujours fait comme ça, tu ne poses pas. Oui, oui. C'est pas vraiment des croyances, mais c'est des, des, des, des rituels, des trucs. Euh, moi j'adore fabriquer des potions, tu vois, c'est un truc qui me fait marrer. Tu fabriques des potions ouais, J'étais gamin et tout avec mon frère, on s'enfermait dans le labo et tout. On prenait tous les produits. Des fois on a dû se faire se péter des trucs à la gueule quand même. On mélangeait tous les produits qu'on trouvait sous l'évier chez ma grand-mère. Oh, Donc des fois il y avait de la soude et des trucs à des. <rire> Vrai, on prenait les produits, tu sais, et puis on notait sur un petit papier, attention, euh, tu vois, une cuillère de ça, euh, trois granules de ça, trois mélanges, de, tu vois, on prenait le doux, on se couait et tout, et puis on avait des, des petits. On ne le buvait jamais, évidemment, on savait que c'était dangereux. Quoi. Mais on avait tout plein de fioles avec tout plein de potions et des... bah, J'adore euh, ce genre de trucs. J'adore les potions, les fioles, euh, j'ai toute une collection de fioles euh, chez moi, des, des ah, Carrément vernis, ouais, euh, Ah ouais. Ah, t'as été loin. Ouais, j'adore faire des, euh, faire des, des, des, des, des, des, des, petits trucs comme ça, des, euh, enfin, pour des raisons esthétiques sûrement, et puis, euh, le, et puis le délire de bricoler, de se donner l'impression de faire un truc compliqué, euh, alors qu'en réalité tu fais rien. Enfin, euh, je sais pas, c'est comme, il y, y a plein de trucs artistiques qui sont comme ça. Ouais, c'est ouais, chouette. Moi, je faisais, je faisais aussi un peu. J'ai eu une phase aussi un petit peu potion, et je, je, le truc qui est drôle, c'est que, c'est seulement à la fin que tu sais ce que tu étais en train de faire. Et ouais. généralement, j'atterrissais sur... Euh... Ouais, J'ai fait de la colle. <rire> <rire> <rire> nous, on regardait le truc et tout, on essayait à la... À la... on regardait la potion et tout, et puis on, avec mon frère, on regardait la potion, tu sais, on regardait... Tu sais, en fonction de la couleur, tu vois, du ce que... Alors, tu vois, il y avait... De, je sais plus si c'était le pec ou un truc comme ça qui avait une couleur vert fluo, tu vois. Donc, euh, en fonction de la couleur et puis de l'odeur et tout, on, on essayait de trouver un nom qui allait bien, tu vois. Donc, c'est un peu ça, tu mélanges des trucs et après, c'est essayer de lui trouver un nom en fonction de la bouteille et tout, tu vois. Donc c'est assez rigolo ce genre de concept, mais euh, non, encore une fois, hein, je suis champion du monde de la digression. La, la question c'est est-ce que j'ai des croyances J'ai pas d'exemple direct là de trucs que je pourrais te, te donner alors que alors j'essaie toujours d'en garder sur le coup, parce que je suis parfois pris dans ce genre de trucs en me disant bah, tiens, ça c'est purement une croyance. Euh, il faut que je m'en souvienne pour, pour donner cette réponse quand on me pose la question, ce qui arrive systématiquement. Hein. Mais voilà Florent Martin, je te remercie beaucoup. Eh bien, Florent merci, Martin, c'est un peu comme Christophe Michel, vous avez des noms-prénoms euh, à, à l'OZ ou quoi C'est toujours... Ah, euh... ah ouais, ah ouais c'est ça, c'est vrai. <rire> ah, vrai. Merci beaucoup. Euh, ben, c'est un, euh... un plaisir. C'est un plaisir que des gens sympas comme toi euh, m'accueillent. Euh, parce que ce soir, je donne une intervention au Skeptics in the Pub à, à Bruxelles. Du coup, je suis venu de Grenoble pour l'occasion et euh, notre ami m'a accueilli. Euh, et je, je, dors dans son, je dors dans le canapé que vous voyez habituellement sous lequel il est assis. Il dort, il dort en dessous du décor. En dessous du décor. <rire> ok. On est très bien accueilli. n'hésitez pas à vous incruster chez lui. Oh merde, attends. <rire> tu vas me tuer, je vais avoir des problèmes moi. Euh, on a évoqué beaucoup de sujets, je vais évidemment mettre la blinde de trucs dans la description, euh, notamment un truc dont je n'ai pas parlé, que je vous recommande, c'est euh, si vous pratiquez un petit peu l'anglais, c'est vachement intéressant, c'est une conférence d'Anthony bosco euh, je ne sais même pas si ça se prononce comme ça, sur euh, justement l'entretien épistémique, on en a beaucoup parlé, si vous ne savez pas ce que c'est, vraiment allez voir, euh, ça s'appelle « We are doing it wrong », avec mon super accent légendaire, « Nous le faisons mal », nous faisons quoi mal bah Nous, nous, nous dialoguons mal avec les gens quand, euh, quand on essaye de débattre, quand on essaye de, de les confronter à leurs propres arguments. Et donc vous allez voir, ça c'est vraiment une super conférence, je vous la recommande, ainsi que tout le reste qu'il y a dans la description. Bon, voilà, à la prochaine